Donc, gros bonjour tout le monde, bonjour marie leure bonjour, bonjour tout ça. Euh, bienvenue pour euh, ce nouveau web corner consacré au management de, de la performance avec euh, bah, une question, et si on faisait autrement, euh, et on voit que c'est une question qui est vraiment euh, d'actualité, puisque preuve en est, hein, c'est le nombre de, de missions, euh, le nombre croissant de missions euh, que l'on conduit en ce moment et qui ont pour objet euh, de, de réinterroger notamment... Euh, la pratique du sacro-saint entretien annuel et la pratique générale, euh, preuve en est aussi le nombre de, de participants à ce, ce web corner et nous vous en remercions. Euh, alors, on voit que c'est une question d'actualité. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène de mode Certains le pensent. Hein, euh, certains croient qu'il s'agit d'un simple épiphénomène. Ou est-ce qu'il y a des vraies raisons de réinterroger les pratiques du, du management de la performance. Donc on tentera de répondre à cette question. Euh, mais préalablement, voulez-vous questionner vous, en fait, sur votre perception et votre appréciation euh, du système de management de la performance dans, dans votre organisation. Oui, en effet, on, nous n'avons que deux questions pour vous, très simples, avec des réponses par oui ou par non. Mais la première, est-ce que d'un point de vue managérial, donc pour vos managers, est-ce que le système d'appréciation qui est mis en place actuellement dans votre organisation est efficace Donc oui ou non Voilà, la tendance est assez claire. <rire> Et on voit que d'un point de vue managerial, euh, manifestement, euh, les pratiques actuelles ne, ne génèrent pas l'unanimité. Loin de là, avec plus de 70%. Voilà. Oui. La deuxième question est similaire, mais c'est du point de vue de la DRH. Donc, euh, du point de vue de la gestion des ressources humaines, est-ce que votre système d'évaluation mis en œuvre actuellement est efficace Les résultats, oui en même tendance. Donc voilà, bon, ça, ça corrobore bien le fait qu'il y, y, y a un vrai sujet, puis il y a beaucoup de, de questions qui se posent autour des, des pratiques euh, actuelles. Euh, avec en de fond, euh, je ne sais pas si c'est ça qu'il y a derrière euh, vos appréciations à vous, mais euh, notamment une remise en question... De, du sacro-saint à entretien annuel dans son acception euh, traditionnelle. Euh, si on essaye de, de qualifier davantage en fait les raisons euh, qui, euh, qui nécessitent de, de réinterroger euh, le management de la performance, euh, nous, ce qu'on constate hein, d'une manière générale, c'est que globalement, il y a un problème de synchronisation, plus exactement, un problème de désynchronisation, alors notamment par rapport au rythme business. Là, on voit bien que euh, la logique, par exemple, d'objectifs annuels dans certains environnements perd tout son sens parce qu'elle n'est plus du tout en adhérence avec euh, les cycles euh, et les, les rythmes business ou les rythmes projet. On voit bien également qu'il y a une forme de désynchronisation organisationnelle avec des, des schémas d'organisation de plus en plus matriciels, avec de plus en plus de transversalité, ce qui fait que dans bien des cas le manager n'est pas la personne la mieux à même finalement d'apprécier la contribution de, de ses collaborateurs. Parfois on n'a qu'une visibilité très réduite en fait de leur contribution réelle puisqu'ils sont embarqués sur une multitude de, de projets transversaux. On voit aussi qu'il y a une... Désynchronisation générationnelle hein, euh, avec des, des, des nouvelles générations, Et il y a plein d'études hein, qui nous le montrent, qui si on résume les choses, finalement attendent de voir leur chef peut-être moins longtemps, mais plus souvent pour avoir un feedback régulier sur leur contribution, sur la façon dont ils exercent leur mission, puis pour avoir aussi la possibilité de donner du feedback à leur manager. Et puis, enfin, un problème de désynchronisation par rapport à l'évolution manageriale, au sens de l'évolution manageriale telle qu'on telle qu le voit aujourd'hui. Euh, la logique d'appréciation annuelle, notamment, c'est l'incarnation... Euh, par excellence du fait hiérarchique, hein, et c'est euh, l'incarnation du schéma euh, traditionnel pyramidal de on a de contrôle dans des environnements où il y a de plus en plus d'enjeux d'agilité, d'adaptation permanente, d'intelligence collective, de collaboration transversale. Et on voit bien que là, il y a un problème de, de, là aussi de, de désynchronisation par rapport à, à des enjeux de posture managériale qui renvoient davantage à des postures de coach, de leader que de hiérarches à proprement euh, parler. Et puis au-delà de ces problèmes de, de désynchronisation, ce qu'on voit surtout, c'est euh, que tant les collaborateurs que les managers que les représentants de la fonction RH ont aujourd'hui une perception extrêmement critique. En fait de, de la logique d'appréciation qui est mise en œuvre dans leur entreprise. Et euh, c'est d'ailleurs ce qui a été observé dans une grande ONG internationale dont Marie-Laure va vous parler, euh, et dans laquelle on a, on a été amené à, à conduire une mission qui visait à transformer en fait, le système de management de la performance en partant d'un certain nombre de, de, constats, de constats fondateurs en fait, de, de la transformation. Oui, tout à fait. Donc, ce projet a été mené au sein de PSI, qui est une ONG basée à Washington, mais travaillant dans 70 pays, donc avec 9000 collaborateurs dans 70 pays. Ce qui s'est passé, c'est qu'un nouveau DRH est arrivé dans ses fonctions au sein de PSI et a commencé en demandant qu'une enquête de climat social soit faite avec des indicateurs qui étaient différent peut-être de ceux qui avaient été mesurés euh, préalablement par Cassie, mais des indicateurs qui se sont avérés très intéressants, mais surtout pour certains très alarmants, notamment ce qui concerne l'évaluation des performances. Donc, vous avez deux des résultats sur votre écran. Donc, le, le problème pour cette organisation, c'était que l'évaluation des performances n'était pas vécue comme un, un processus qui était juste, euh, que les n'était pas cohérente, etc., et donc ça n'apportait pas de valeur pour les employés comme pour les managers. Donc ce que nous avons fait, parce que le DRH était certes le commanditaire, mais il y avait quand même quelques réticences au niveau du directoire de changer ce process. Nous avons donc été amené à poser des questions pour essayer de quantifier en fait l'étendue des dégâts, si je peux dire comme ça, et simplement au sein du siège, donc pour 450 employés sur les 9000 en global, ce processus d'évaluation annuelle prenait pratiquement 6000 heures par an pour, pour s'auto-évaluer, pour évaluer ses collaborateurs pour s'auto-évaluer entre pairs, etc., et donc coûter à l'organisation environ 370 000 Donc, encore une fois, pour 450 personnes sur les 9 000. Donc, vous voyez l'étendue à l'échelle de l'organisation en entier. C'était aussi un processus qui générait de très mauvaises habitudes au niveau des managers. Certes, certains managers donnaient du feedback de façon continue, mais la majorité en fait se reposait sur la demande de la DRH et de, ne donner donc du feedback à leur, euh, aux membres de leur équipe qu'à mi-année et qu'en en fin d'année. Ce feedback reposait essentiellement sur la note que le manager donnait à l'employé. Et cette note était quelque chose qui était mal vécu d'un côté par les employés mais aussi par les managers qui avaient cette contrainte qui était imposée par la DRH avec la fameuse courbe de Gauss. Mmh. Et puis, il n'y avait pas de valeur ajoutée, en tout cas du point de vue des managers, donc ils pensaient que c'était une tâche comme une autre, et il fallait la faire, ils la, la faisaient. procédure administrative. Un petit peu, en oui. Bref. Les notes, on va en parler un petit peu après, mais au sein de PSI, on s'est rendu compte que les notes faisaient plus de mal que de bien. Premièrement, parce que le manager avait une posture d'évaluateur et pas de coach, puisque c'est lui qui donnait la note. Deuxièmement, parce que les notes pouvaient démotiver, parce qu'évidemment, quand tous les membres de l'équipe méritent un 5 sur 5, mais que du fait de la courbe de gauche, on peut en donner que 2 que ou 3 sur les 10 membres, ça démotive tout le monde. Et puis, les données étaient fausses, et on va en parler euh, après, parce qu'il y a beaucoup de recherches en mmh. la matière euh, qui, qui, qui ont été faites. En neurosciences, vraiment. Oui, tout à fait. Alors, ce que nous avons fait, en fait, c'est que nous avons axé notre programme sur les managers. Pourquoi Parce que ce changement de posture euh, signifie, en fait, des nouvelles compétences pour les managers qui deviennent des coachs, qui sont amenés à développer leurs employés et qui ont besoin d'avoir confiance en eux pour mener à bien ces entretiens et les ritualiser. En faire une priorité aussi parce que le manager se reposait toujours sur l'idée « je n'ai pas le temps, je ne peux pas ». Mais c'est une priorité, c'est un investissement qui en vaut la peine et on, en, on verra plus tard. On a aussi simplifié le système d'évaluation annuelle. Donc à la fin, il va passer moins de temps pour créer ce, ce formulaire euh, à la fin de l'année. Et puis donc les responsabilités. Les solutions, c'était à la fois des formations pour les managers donc sur leur posture en tant que coach Comment euh, poser les bonnes questions. Un guide d'entretien avait été conçu aussi pour eux. Et puis donc on a changé tout le processus avec beaucoup moins de questions à la fin de l'année ouais. et un process beaucoup plus simplifié donc moins chronophage. Et les types de questions pour le coup euh, qui étaient posées à la fin de l'année. Ah pas... oui les types de questions étaient très différents donc pour les managers c'était six questions au lieu d'une vingtaine au préalable, et qui vraiment reposaient sur leurs intentions en tant que manager, puisque toute la recherche en neurosciences nous indiquait que c'était la façon de ne pas avoir des données biaisées. Donc des questions du type, si moi j'avais tous les pouvoirs, est-ce que je donnerais une promotion à cet employé demain D'accord. Là Il y a une question, est-ce qu'il était obligatoire de suivre le dispositif ou est-ce que c'était basé sur du volontaire oui, c'était une très bonne question. Alors, c'était obligatoire pour tous les managers, puisque de toute façon, on voulait que tout le monde change sa posture, et ce jusqu'au président de l'organisation, au CEO. Donc, tous les managers devaient participer aux ateliers, donc Great Manager Program, c'était mm -hmm. le nom de, du mm -hmm. projet. Et puis, pour les employés, c'était sur la base de, de leur intérêt. Ils pouvaient participer aux ateliers également pour donner du feedback ou comprendre comment recevoir ce feedback. D'accord. Et du coup, résultat Très bon résultat. Donc, euh, je vous donne deux indicateurs, sachant qu'il y en a pris, parce que le projet a évolué quand même euh, depuis, mais donc le process que nous avons mis en place est perçu comme étant beaucoup mieux que le précédent et surtout les conversations entre managers et employés apportent de la valeur. Et ce que PSI a mis en place euh, depuis, Grâce à nous, c'est aussi une disassociation, association. on va en parler après, mmh. de la note et du feedback. Il y a un nouveau système de scoring et d'augmentation annuelle. Mmh. En tout cas, l'expérience PSI, si on vous en parle, c'est qu'elle est assez illustrative de tendances en fait, qu'on qu observe aujourd'hui, qui peuvent être plus ou moins inspirantes pour vous. Euh, première tendance, c'est une modification en fait, de la périodicité, du rythme en fait, de, des logiques de, de management de la performance et en particulier d'appréciation. Alors, il y a des entreprises hein, qui, qui font beaucoup parler d'elles sur, sur ce sujet-là. On a l'occasion d'y revenir. Il y a General Electric qui a radicalement euh, modifié ses pratiques, il y a Deloitte, il y a aussi Hyundai qui fait partie du groupe Etam. Et chez Hyundai, par exemple, l'entretien le, le, annuel là, est remplacé par 5 à 6 checkpoints, en fait, comme mm -hmm. tu, tu l'as dit, pour l'expérience PSI, 5-6 rendez-vous annuels, l'objet étant de fournir aux collaborateurs un feedback sur les missions qu'il est, qu est en train de, de réaliser. Euh, et sans forcément remettre en cause l'entretien annuel, hein, ce n'est pas toujours une nécessité, ça n'a pas toujours de sens, ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai enjeu, hein, selon nous, de ritualiser la pratique du feedback continu, dans la mesure où sans ça, l'entretien annuel, lorsqu'il existe, n'a plus aucun sens. Euh, dans la mesure où ça n'a de sens que si ça n'est que l'aboutissement d'un processus de supervision euh, continue. Dans l'absolu, euh, au moment de l'appréciation, euh, et ça c'est une règle d'or et ça n'a rien de nouveau, euh, le jour de l'appréciation, normalement on ne découvre rien puisqu'on en a déjà parlé euh, tout au long de l'année. Ça sera beaucoup moins anxiogène pour les collaborateurs et les managers. Bien sûr. Mmh. Autre tendance, et là c'est particulièrement lisible depuis depuis cette année en particulier, la multiplication des applis, des outils d'application responsive sur iPhone, sur ordi, qui ont vocation en fait à faire de la curation de feedback. Alors je pense notamment à "This Me Up", "About Me", qui sont des applis de, de qui, qui permettent en fait à la fois aux managers, aux collaborateurs, mais à l'ensemble des parties prenantes de formaliser euh, du feedback euh, sur une appli, et ça, ça va, ça va être tracé euh, tout, au long, tout au long de, de l'année. Aussi bien dans des logiques euh, top-down, bottom-up que transversales. On, on voit des questions qui arrivent sur le chat. Euh, si vous nous permettez, on mmh. va y répondre mmh. dans quelques mmh. minutes. Mmh. Le, le feedback, le feed-forward, ça aussi c'est une tendance, C'est pas tout à fait nouveau, mais on voit bien que c'est de plus en plus inscrit dans les, dans les pratiques, dans, dans pas mal d'organisations. Oui, j'essayais de le traduire ouais. en français, mais je n'ai pas l'idée. Donc c'est en fait de donner du feedback qui est plus constructif, qui est plus du type suggestion pour s'améliorer, pour aller de l'avant. Donc mmh. c'est ça, feed-forward, mmh. c'est aller de l'avant, plutôt que du feedback qui est vraiment mmh. axé sur quelque chose qu'on a fait dans le passé alors hum. le feedback, c'est ok si ça s'est passé il y a quelques minutes, c'est beaucoup moins ok si on donne un feedback hum. sur quelque chose qui s'est passé hum. il y a six mois, d'où hum. l'importance hum. des rituels. Je réponds quand même juste sur le nom d'une appli la plus connue, c'est Zest Me Up, Zest comme un zeste de citron. Euh, et comment s'en formaliser ces feedbacks Alors ça, c'est un sujet euh, important parce que euh, si ce n'est pas une pratique à minima maîtrisée, ça peut vite devenir. Euh, euh, potentiellement dangereux, donc c'est évidemment important que les gens aient des repères partagés sur différents types de feedback. comment on formule un feedback positif, comment est-ce qu'on formule un feedback non pas négatif mais constructif, comment est-ce qu'on formule un feed forward, tout ça ce sont des, des pratiques qu'il est évidemment nécessaire de partager avant d'utiliser ce type, ce type d'application et on reviendra plus tard sur cette notion de 360 degrés, puisque je vois qu'il y a une question également relative à, à l'évaluation 360 degrés, là aussi c'est une tendance, et c'est une tendance en particulier dans les environnements où le mode projet est très présent, euh, et là il y a nécessité, c'est une vraie utilité, euh, lorsque les différentes parties prenantes peuvent apporter un feedback sur la contribution euh, des, des, des collaborateurs, des chefs de projet, euh, dans une logique euh, transversale en interrogeant aussi éventuellement les clients d'ailleurs. Autre euh, tendance, c'est la responsabilisation des, des salariés. Alors ça, c'est assez émergent pour l'instant. Je parlais de Yondeez tout à l'heure, c'est un, un exemple illustratif de, de cette tendance-là. Euh, responsabilisation, notamment en termes de, de définition des objectifs. Chez Yondeez, les collaborateurs sont invités à définir eux-mêmes leurs objectifs sur la base d'une ambition euh, de l'ambition de leur enseigne, hein, bien évidemment. Et je sais que cette pratique a vocation euh, potentiellement à être généralisée au groupe Etam, hein, puisque Yondeez est une marque du, du groupe euh, Etam. Alors, ça n'exclut pas évidemment une négociation, euh, une étape de négociation avec le management. En tout cas, ça s'inscrit bien là dans le sens de l'évolution manageriale observée vers plus d'empowerment et euh, de, de, de responsabilisation plus près des opérations. Après, il y, a, il y a plusieurs, il y a trois derniers points qui sont peut-être pas encore des tendances, mais sur lesquels beaucoup d'entreprises se questionnent en tout cas. Euh, le débat est, est encore ouvert et pas complètement fermé, euh, notamment en ce qui concerne l'abandon du, du scoring. Donc le débat n'est pas tranché parce que le scoring, c'est quand même une modalité euh, extrêmement utile d'un point de vue euh, RH en termes de prise de décision relative euh, aux rémunérations, notamment mm -hmm. aux promotions, à la gestion des carrières, etc. Donc comment faire sans le scoring euh, Parfois, là, il y a une zone un peu grise qui fait que la bascule, de l'abandon du, du scoring n'est pas si évidente que ça. En même temps, le scoring est décrié, Alors, il y a hein. beaucoup de recherches en neurosciences sur ce cette problématique de scoring, notamment je pense à deux recherches, donc la recherche du cabinet CEB qui a montré que deux tiers des employés qui reçoivent dans une organisation lambda euh, les meilleures notes de performance ne sont en fait pas les employés les plus performants au sein de cette organisation. Et oui. puis, il y a beaucoup de données sur le fait que le simple fait de recevoir une note est vécu comme, par tout être humain comme une sentence. Que la note soit bonne ou pas bonne, c'est vécu comme une sentence et dans le cerveau humain, ça génère tout de suite euh, un, une réaction défensive, voire même de fuite. Mmh. Donc quelque chose à garder en, en tête quand on donne du scoring. Mmh. Alors c'est vrai que la question qui se pose, c'est euh, euh, comment situer le niveau de performance s'il n'y a plus de scoring euh, un peu tout le débat du moment. Après, à défaut de scoring, on peut aussi s'appuyer sur des matrices de positionnement. Ça, C'est une autre forme d'évaluation, de, de, mais c'est évident que la, en termes de GRH, il est quand même nécessaire d'avoir une appréciation de positionnement par rapport aux exigences d'un poste pour prendre les bonnes décisions sur les différents, toutes différentes questions relatives à la gestion des ressources humaines. Après, on voit aussi une autre une autre tendance euh, émergée, c'est euh, le poids croissant de la valorisation des compétences plutôt que de la performance. Là, il y a, il y a manifestement euh, quelque chose qui, euh, qui fait peu à peu son chemin dans pas mal d'environnements, notamment l'environnement euh, bancaire. Euh, et puis, euh, l'autre euh, débat actuel, hein, c'est est-ce euh, qu'on doit déconnecter l'appréciation de, de la rémunération Là aussi, l'idée fait son chemin, et en tout cas, il y a de nombreuses sociétés qui scindent la question de l'appréciation et celle de la rémunération. Sans quoi, naturellement, au moment de, de, de l'appréciation annuelle, le seul sujet qui va intéresser les collaborateurs, notamment, c'est la rému, et rien d'autre ne peut être audible dans ces considérations-là. Donc, selon nous, là, il y a un vrai, un vrai enjeu de désamalgamer les choses, les genres en tout cas, avec, euh, et une des problématiques aujourd'hui, elle vient de ça, c'est euh, l'entretien annuel, on veut lui faire faire tellement de choses qu'au bout du compte, et vous l'avez finalement dit vous-même dans les questions préalables, il ne fait plus rien de bien, on veut en faire un outil de management et en même temps on veut en faire un outil de GRH. Mmh. Ah, probablement comme l'enjeu, c'est euh, de, de dissocier le processus managerial des processus RH avec des temporalités différentes et potentiellement avec des acteurs mmh. aussi euh, différents. Alors, si vous désirez euh, engager une transformation en fait, des, des pratiques euh, dans votre organisation, il y a peut-être quelques précautions à prendre quand même Oui. Et... Au préalable, je dirais que la, la précaution numéro un, ce n'est pas de copier-coller l'étude d'un cas qu'on a pu lire dans la presse, parce que chaque entreprise est unique. Quand on parle de, de performance, il y a un niveau de maturité culturelle, euh, maturité au niveau de... de de cette culture du feedback, donc, de posture managériale, etc., de contexte. Donc, surtout, ne copiez et collez pas ce que vous avez pu lire, qui s'est mis en œuvre chez Gini ou chez Adobe ou chez Facebook. C'est la ouais. première précaution. La deuxième précaution, c'est vraiment de donner du sens à cette démarche, donc de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on veut revisiter son processus d'évaluation des performances, quelles sont les pratiques mises en œuvre actuellement, formellement et informellement au sein de votre organisation, qu'est-ce qui marche et ne marche pas, et surtout, quels sont les objectifs de cette démarche d'évaluation des performances. La deuxième, c'est vraiment de mettre en place une culture du feedback. Et comme vous savez, une, mettre en place une nouvelle culture, tout dépend du niveau de maturité de votre organisation, peut prendre du temps parce que là, on parle d'un projet de change. Mmh. Il faut engager les employés, il faut engager les managers et surtout, mmh. il faut pouvoir engager les gens au plus haut niveau de l'organisation qui puissent eux-mêmes montrer par l'exemple. Mmh. Je reviens juste sur euh, les... les... Sociétés dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui euh, et qui ont qui ont créé des ruptures en fait dans le, le management de la performance. Donc on parle beaucoup de J. Mm -hmm. On parle beaucoup de Deloitte mm -hmm. euh, pour remettre les choses quand même en perspective. Donc chez J. ils font beaucoup parler d'eux parce qu'ils ont supprimé euh, purement et simplement la pratique de l'appréciation annuelle. Il faut simplement ...avoir en perspective que chez G, la culture du feedback est quelque chose de profondément installé. En fait, c'est dans l'ADN de, de, de l'entreprise. Il euh, n'y a pas une réunion qui se termine sans qu'on débriefe de comment s'est passée la réunion. Donc, euh, quand on veut supprimer certaines pratiques, il faut quand même bien évaluer d'où de, de, on part. Et toutes les entreprises ne sont pas suffisamment matures pour engager une rupture de ce niveau-là. Les autres exemples, je pense à Deloitte notamment ou euh, beaucoup de cabinets de conseil en mm -hmm. fait, hein, euh, ont, ont revisité aussi leurs pratiques avec suppression de l'entretien annuel. Mais une des caractéristiques premières de ces sociétés, c'est qu'elles sont drivées d'abord par une logique projet. C'est-à-dire le poids du mode projet est supérieur à des logiques de métier récurrentes euh, et c'est ça qui peut légitimer... Euh, qui peut légitimer une transformation en fait, des pratiques avec du feedback régulier, des feedbacks de fin de mission, des logiques d'évaluation de 360 degrés. Alors, c'est des modèles qui sont très adaptés aux sociétés de services et de conseils. Mmh. Effectivement, si vous êtes dans ces configurations-là, euh, ça, peut, ça peut être une piste de, de réflexion intéressante. <rire> Et puis, on l'a dit à plusieurs reprises pendant cette présentation, c'est vraiment revisiter la posture managériale et d'équiper les managers pour qu'ils deviennent des coachs et donc des accélérateurs de performance des membres de leurs équipes. D'accord. Alors, on va prendre le temps de, de, de répondre à certaines, à certaines questions. Euh, alors, il euh, faut le prendre le oui, temps. sachant de que si jamais nous n'avons <rire> ouais. pas le temps de répondre à toutes les questions, vous pouvez nous, nous contacter. Et puis que ce web WebCorner sera disponible en replay dans quelques jours. Et donc, comme vous êtes inscrit au web corner vous recevrez un email avec le lien. Alors, est-ce que le fait d'évaluer le niveau de détention d'une compétence est considéré comme du scoring, par exemple C'est une question intéressante. Euh, derrière la notion de scoring, il faut entendre la notion de notation, hein, sur des échelles de valeur, euh, avec des notations de 1 à 5, de 1 à 10. Euh, positionner quelqu'un par rapport à un niveau de contribution attendu qui est qualifié de manière transparente et claire pour tous, pour nous ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. Euh, encore une fois, ce qui est important, c'est probablement de, de bien dissocier ce qui relève le, le management, du management de la performance avec des enjeux de feedback en continu et ce qui relève de l'évaluation de la performance, qui est un autre processus il va lui nécessiter, pour prendre les bonnes décisions, de positionner des gens, mais par rapport à un référentiel connu, partagé, sur lequel il n'y a pas d'ambiguïté. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que euh, cette logique de, de notation autour de l'interprétation du, du, du management. Oui, là encore, il y a des données, il y a une donnée qui était assez intéressante euh, de, du Journal of Applied Psychology aux États-Unis, qui dit que, 61% des notes reflètent plus en fait de l'état d'esprit de l'évaluateur que de la performance de l'évalué. Donc il faut vraiment essayer d'enlever tout degré de subjectivité dans les indicateurs sur lesquels on va évaluer les employés. Hum. On a beaucoup de questions. Performance et rémunération, à quoi bon se donner à fond si je ne suis pas récompensé à ma juste valeur bah, c'est probablement ce que disent effectivement la plupart des, des collaborateurs et c'est important d'avoir un process RH là, pour le coup qui permet d'assurer une reconnaissance euh, juste et, et euh, objectivée et équitable de la contribution réelle des, des personnes. Et ça c'est quelque chose de différent que de, de fournir du feedback régulier dans une logique de progrès continu. Euh, ça, ça relève bien de la responsabilité du, du, du manager. Puis je dirais que la reconnaissance, euh, elle n'est pas toujours que monétaire, et que notamment dans toutes les nouvelles... L'étude sur les nouvelles générations, une reconnaissance verbale du bon travail et aussi de comprendre comment on peut contribuer aux objectifs de l'entreprise et comment on sent qu'on fait partie d'une équipe, etc. sont des points quand même aussi cruciaux pour la motivation et l'engagement des salariés. Existe-t-il des outils autres que les applis pour donner du feedback et du feed forward oui. euh, bah Là, euh, pour le coup, euh, sans être dogmatique, euh, le premier outil, mais on voit bien qu'il est difficile à mettre en place, c'est euh, le, le fait de ritualiser en fait, les, les temps de conversation euh, managériale. Euh, et c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place parce que. Ce pas des moments qui font tourner les compteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, le manager et le collaborateur peuvent ne pas percevoir la création de valeur ajoutée immédiate. Mais lorsqu'on commence à lâcher prise, a fortiori dans des environnements qui sont de plus en plus euh, changeants, en transformation, etc., lorsqu'on commence à lâcher prise par rapport à une discipline minimale de management qui consiste à donner et recevoir du feedback à fréquence régulière avec des points de rendez-vous inscrits dans un agenda, eh bien, on finit par ne plus manager grand-chose quoi, donc euh, la, la meilleure pratique indépendamment des applis ça reste la conversation managériale maîtrisée avec des gestes euh, techniques en fait euh, maîtrisés euh, sur la façon de formuler un feedback, sur la façon de recevoir aussi un feedback, et en termes de compétences, c'est d'ailleurs peut-être la première marche, c'est que chacun soit lucide et au clair sur la façon dont il donne des feedbacks et sur la façon dont il reçoit des feedbacks. Et on a tous une relation spécifique par rapport à ça et c'est important d'être assez lucide sur sa propre posture en la matière. Oui, nous avons une question justement sur le feedback que vous, participants, vous donneriez à ce web corner. <rire> Moi, je vous demanderai du feedback, mais aussi du feed forward, s'il vous plaît. Donc vous allez avoir de toute façon la possibilité de donner un feedback sur ce, sur ce web corner, puisque je, je pense que vous allez avoir une, un, un support d'appréciation. Euh, Bien sûr, ce, ce temps de, de Web Corner sera donc disponible en replay dans les, dans les jours qui viennent. Là, on va prendre le temps, de, parce qu'il y, y a pas mal de, de questions auxquelles on n'a pas encore répondu, euh, et on sera en mesure d'y répondre, si vous le souhaitez, après le, le Web Corner, éventuellement euh, euh, par mail. Euh, quelle formation euh, préconisez-vous pour former les managers sur, sur le, le feedback ben Là, il y a des, des formations euh, pour le coup très euh, pratico-pratiques. Hein. Euh, la, la conviction qu'on a sur ce type de gestes managériaux, c'est que souvent, ça interroge la posture. Là, on est plus sur des questions de posture que purement sur des questions euh, de maîtrise technique. Euh, nous la conviction qu'on a c'est que on, ça peut nécessiter de penser un peu les choses autrement et euh, on ne change pas simplement parce qu'on pense autrement, on pense autrement parce qu'on fait autrement. Donc l'enjeu c'est de s'inscrire dans des, des logiques de formation euh, très on the job en fait, euh, où on travaille véritablement le geste hein, et la posture sur des situations de, de feedback en couvrant les différentes dimensions du feedback. Euh, le feedback positif, le feedback constructif qui n'est pas tout à fait la même chose que le feedback négatif, le feedback complet et le feed forward. Donc voilà les, les quatre gestes de feedback à, à intégrer plutôt sur des formations très, euh, très centrées donc sur la pratique on the job, sur des formats plutôt assez courts et qui euh, conjuguent à la fois de l'entraînement. Puis euh, des supports de, de job aids en fait qui aident à l'application euh, au quotidien dans l'exercice de son métier. Je vois une question aussi. Peut-on toujours pratiquer l'auto le... L'auto-évaluation de la part du collaborateur, oui. Euh, au sein de PSI, ils ont continué l'auto-évaluation, mais avec des questions peut-être un petit peu plus différentes, bien cadrées et avec moins de place pour la subjectivité, encore une fois. Une chose qui est importante, dont on a parlé, mais assez brièvement, c'est que comme on parle de de projets, comme on parle d'organisation agile, il est peut-être aussi nécessaire de revoir les objectifs et de ne plus poser des objectifs de façon annuelle, mais de les revoir régulièrement, puisque les choses évoluent très vite au sein des, des organisations. Et cette euh, mise à jour des objectifs permet de donner du feedback et permet de développer l'employé. PSI. PSI. Euh, vous parlez des entretiens pour euh, cadre et agents de maîtrise. Parce on ne parle pas que des entretiens pour cadre et agents de maîtrise. Hein. Je vois quelqu'un qui nous dit que dans son environnement, on va jusqu'au simple opérateur et plus que le remerciement, il y a une attente de prime, euh, qu'on le veuille ou pas. Bah, oui, c'est juste la preuve que là, vous êtes manifestement sur un processus qui amalgame un processus de management et un processus d'appréciation. Sachant que Là aussi, euh, c'est une conviction. On peut ne pas la partager, mais les primes normalement euh, rétribuent de la performance. Euh, les questions de rémunération sont plutôt liées à la tenue d'un poste. Ce sont deux choses différentes. Et là aussi, euh, il y a souvent des enjeux de désamalgame de, de, euh, de différents euh, niveaux logiques. Appli, le risque c'est de faire un retour sans prise de recul. Est oui, vrai. ça c'est vrai. vrai, mais ça c'est aussi le quelque part le, la problématique quand on lance un outil technologique euh, comme ça, c'est qu'on ne peut pas le lancer sans formation mmh. ou sans euh, mmh. euh, période où on leur, on leur apprend comment donner ce feedback. et, et de, Le feedback à chaud, ok, mais il faut peut-être rouler sa mmh. langue euh, cette fois dans sa bouche avant de le poster. C'est vrai que sur les applis, hein, euh, pour l'instant, on n'a pas de recul hein, sur euh, ce que ça, ça donne concrètement. Euh, on en a, il, y a, il y a quelques expérimentations qui sont faites, mais il est un peu tôt pour, euh, pour avoir vraiment un recul sur, euh, sur l'utilisation de, de ce type d'appli et les éventuels effets pervers que ça peut avoir, et potentiellement il peut y en avoir. Ouais. Oui, du feedback d'équipe, Oui c'est quelque chose qu'on voit dans, dans ces tendances c'est déjà de demander à l'équipe de donner du feedback sur un collaborateur, mais de mettre beaucoup d'emphase sur le travail et la valeur ajoutée au sein de l'équipe. Donc, c'est un axe qui est privilégié maintenant en, en tant que, dans, dans ces évaluations des performances individuelles. Et il peut y avoir des évaluations de l'équipe. On a beaucoup de questions, donc excusez-nous parce qu'on essaye de lire le chat en <rire> même temps. Et là, je vais vous proposer de va conclure ce, ce, ce web corner Merci beaucoup à vous d'avoir participé à, à cet échange. Euh, on reste bien sûr à votre disposition, euh, si vous le souhaitez, pour, pour approfondir euh, le sujet. Et puis, on vous dit à bah, très bientôt pour un prochain épisode de la série des Web Corner Ségos. Merci. Oui, n'hésitez pas, si vous avez plus de questions, contactez-nous et puis nous nous ferons un plaisir de nous entretenir avec vous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci.